Bonjour et bienvenue à Serafaire H88.1 et 106.7 avec notre invité Marc-André Comot de Gatineau, de la région de Gatineau, je crois, et, euh, et l'auteur de nouveau livres, Pêcheur Normand, famille Métisée. Bonjour Marc-André, ça va bien aujourd'hui? Oui, bonjour Dan, ça va très bien, merci. Euh, et toi-même, en forme aujourd'hui? Oui, oui, oui, certains. On euh, travaillait dehors, dehors aujourd'hui, tu sais, ça fait que ça faisait ah, beau soleil. Ça fait du bien. T'as ah, ouais. euh, tenu de ton de cheminement, comment ça a commencé? T es euh, spécialiste en histoire, puis euh, d'autres affaires que tu fais aussi? Là. Oui, bien, euh, la, la passion euh, de, de l'histoire, surtout du patrimoine de mon coin de pays, ça, ça date de loin. Premièrement. J'ai une formation en ingénierie, je pratique en ingénierie, je suis ingénieur mécanique, industrielle, ce genre de choses-là, efficacité énergétique, mais la passion de l'histoire à l'université était... est que dans quel coin que je m'en... En quelle matière que je m'en... J'ai finalement choisi l'ingénierie, mais l'histoire n'est jamais restée bien bien loin. Puis, moi-même, je suis originaire d'un petit village de pêcheurs du nord-est du Nouveau-Brunswick, qui s'appelle Chupaga. Euh, J'ai grandi sur le bord de la mer, euh, principalement la, la, la, baie des, la baie des Chaleurs. Euh, je suis pas grand, c'est là-bas, à la pointe nord-est du nouveau Brunswick. On traverse entre l'île de la Mecque euh, et je suis pas pour se rendre dans le golfe Saint-Laurent. On est vraiment à l'extrémité euh, de la baie des Chaleurs, sud-est. Et puis, euh, c'est ça. Donc, toute ma jeunesse passée tout près de là. Puis, euh, du côté de ma mère, euh, euh, de patrimoine, euh, c'est où la, la famille, c'est les Mallettes, ce qui est une famille que j'appellerais Franco-Métis, je vais vous expliquer ça un peu plus tard. Euh, et puis, euh, à un moment donné, j'ai toujours euh, eu le, le nez un peu euh, dans, les, dans les livres d'histoire, même euh, avant d'atteindre mon, mon adolescence. Ça s'est amplifié un peu par la suite. Puis, euh, je me rappelle, en 1976, exactement, euh, il y avait le monseigneur Donald Robichaud, un, un, un très bien connu dans l'endroit, mais aussi euh, historien, euh, avait publié ce a, euh, un livre qui s'appelait Le Grand Chupagat. Euh, qui était un livre d'histoire à propos de mon, mon village, ma, ma vie, Et puis, euh, à un moment donné, il y avait une petite section généalogique où on pouvait retrouver le, le, le nom de mes grands-parents, le nom de, mes, de ma mère du côté des Malais. Et puis là, ça avait comme piqué ma curiosité. C'est une, une première fois que euh, euh, je voyais un livre qui était... Euh, c'était n'était pas seulement pour les grands événements de l'histoire, les grands acteurs de l'histoire pour lesquels on pourrait écrire un livre, mais... Simplement notre point de pays avec, avec nos ancêtres et tout. Fait que de là, c'est germé. La, la, la graine était plantée, comme vous pouvez dire. Et puis, par la suite, euh, j'ai, de fil en aiguille, à mesure que j'étais à l'université, euh, faire, faire mon, mon bac en ingénierie, mais euh, dans mes temps libres, j'allais au centre de recherche euh, acadien qu'il y avait à l'Université de Moncton, continuer mes recherches sur mes ancêtres et tout ça. Puis, de fil en aiguille, moi, j'ai eu ma, ma carrière. Puis, à un moment donné, euh, de plus en plus, j'ai commencé à trouver des choses. Je pensais, que ça vaudrait la peine peut-être d'écrire un, un article là-dessus. Le premier est sorti en 2009. Euh, j'ai écrit un article dans une revue de, qui, traite, qui couvre l'histoire euh, du nord-est du nouveau brunswick qui s'appelle « euh, La société historique Nicolas Denis euh, ». C'est un premier article sur les ancêtres euh, que j'avais découvert de, de, des Malais euh, de la péninsule acadienne. Donc, c'est tout ce, ce côté-là. Puis de, après, après 2009, est venu un autre article parce que j'avais encore d'autres matériels et ainsi de suite. Puis là, après un bout de temps, ben, je me dis, ben, il y a suffisamment de matière ici pour écrire un livre. Et puis, euh, de, de là, c'est parti. Euh, ça, a pris, euh, ça a pris un bout de temps à, à, à, à, mettre ça en, à organiser surtout parce qu'il y avait trois choses dont on voulait parler. Il y avait certainement le côté euh, euh, ancêtre euh, franco-métis des Malais. Il y avait l'histoire du peuplement de la Baie-des-Chaleurs aussi, sur laquelle mais pas énormément de choses qui avaient été publiées ou recherchées. Euh, l'histoire stagnait un peu de ce côté-là, c'était un peu figé de ce qui était trouvé. On n'apportait rien de nouveau à, au patrimoine historique du coin. Euh, donc, j'ai voulu en même temps associer une, une histoire du peuplement de la, la Baie-des-Chaleurs en suivant, en prenant à travers les yeux, si, vous, si tu veux, euh, de la famille Malais. Euh, Puis, en plus d'être... Euh, mes ancêtres du côté maternel, la famille Malais, à cause des découvertes que j'ai faites, était l'une des seules familles francométistes sur lesquelles, pour lesquelles on connaissait les antécédents français et, et, et tout ça. Donc, euh, qui volaient, euh, ça donnait comme un modèle euh, peut-être de, de, de, de la manière dont une, une, une, des pêcheurs français ont s'établir dans la ville de Chalot. Euh, donc, euh, c'est là d'où j'ai pris le focus euh, des Malais. Et en suivant les malins, on, on les fait passer à travers tous les événements historiques majeurs de la, de, de la baie des Chaleurs, pour en même temps, euh, euh, comment dirais ça, un peu donner un peu d'humanité à tous ces événements-là, qui souvent, peut-être dans un ouvrage plus académique, devient un peu plus ardu. un peu… Euh, mais en mettant une famille qu'on suit, ça donne une touche plus, plus, plus humaine, je dirais, à toute cette histoire-là, puis c'est pour ça que j'ai opté pour cette, cette, cette approche-là. La façon aussi que, j'ai, quand j'ai fait lire le livre tu étais capable de retourner en France pour voir où que les malais venaient, la famille elle-même, ce qui s'est passé dans l'histoire. peux Tu nous expliquer sur ta recherche de ce bout là. Non? Oui, parce qu'à un moment donné, les recherches sur François Malais et sa provenance, son, son origine, on, on, on, on, on faisait un, un mur de briques, comme on pourrait, on pourrait dire. Et là, il a fallu que je trouve une autre source s'il fallait que si je pouvais trouver les origines. Donc euh, C'est là où je, je suis venu, étant euh, donné que c'était un pêcheur, j'en suis venu euh, euh, à regarder quest ce qu'il y avait comme archive en France. Et là, j'ai trouvé l'inscription maritime, je me suis familiarisé avec ça. L'inscription maritime, c'était euh, euh, euh, euh, euh, euh, mise en place par un des ministres de Louis XIV, Colbert, en 1688 pour être exact. Et puis, euh, avant ça, lorsqu'on voulait avoir des matelots, ben, euh, c'était ce qu'on appelle la, la presse. Après, c'était des soldats qui entouraient un, vi un village du littoral français. Ils prenaient des jeunes hommes où ça pouvait aller jusqu'à 50 ans. Puis, ils se retrouvaient sur le bateau. « Regarde, on a besoin des matelots. » C'est comme ça que ça se fait. Euh, ça ne faisait pas une marine très, très forte. Le taux de désertion, comme de raison, était élevé. Gens, il y a beaucoup de gens qui désertaient. Donc, Colbert a eu l'idée de faire l'inscription maritime et de faire le système des classes, je devrais plutôt dire. Le système des classes, c'est finalement, c'est de tout prendre les gens de mer. Les gens de mer, c'est tous les jeunes hommes... Bien, des jeunes, jeunes et moins jeunes, de, de, je pense que c'était de, de 12 je pense, à, à 50 ans, là, euh, ou 15 à 50 ans, euh, puis les divisions en classes, tout sur le long du littoral français. Ceux qui n'étaient pas partis du littoral n'étaient pas des gens, conseillers des gens de mer. On les mettait en quatre classes, puis à tour de rôle, à toutes les années, une classe pouvait servir le roi si c'était nécessaire. Et donc, s'il y avait une guerre, ou, donc pour, pour mettre des matelots sur la bord des bateaux, on disait OK, les. On va prendre les, euh, les gens de mères de la première classe. L'année prochaine, ce sera la deuxième pour donner une pause aux, aux premières, et ainsi de suite. Donc, euh, ça marchait bien au concept, mais dans la pratique, ça n'a pas très bien marché. Mais une chose qui a bien marché, c'est que euh, c'est les archives qui est ressorti. Euh, C'était divisé par district, district de Granville, où est-ce qu'ils sont originaires de Bouillon en passant, les, les Malais. C'est un petit, une petite commune qui est maintenant été agglomérée par un, un petit, un, une autre commune qui s'appelle Julouville. Qui est sur les abords de euh, la baie du Mont-Saint-Michel, euh, en Basse-Normandie, entre Basse-Normandie et Bretagne. Donc, euh, il y avait un district là, chaque région du littoral avait été divisée en, en district. Là. Et puis, au pour le district de Granville, il y avait euh, un syndic euh, qui connaissait tous les gens de maire de son petit coin. Donc, puis pour chacun, il, y a, il y gardait, un, il gardait euh, euh, à jour un système de registre de matricule. Le registre matricule, c'est vraiment pour chaque matelot, à chaque année, il disait, OK, bon, on avait une ligne, on, on voit Jean Mallet, qui est le père de François, qui est le premier à faire des voyages de pêche euh, en Nouvelle-France, qui étaient ses parents, son âge, d'où il demeurait. Euh, et puis, à chaque année, à chaque colonne, il y a une année différente. Il y a le nom du bateau sur lequel il était, il y a aussi euh, la destination de ce bateau-là, et ainsi de suite. C'est comme un curriculum vitae avant l'heure pour chacun des matelots. Et puis, si jamais il y a des, des, des, des auditeurs qui écoutent et qui ont des ancêtres marais français, euh, c'est une source euh, incroyable pour ce qui est de déterminer l'origine, tout le vécu euh, de, de, de, de son ancêtre. Donc, à partir de là, j'ai pu finalement retrouver un François-Malais de Bouillon et en contre-vérifiant avec, en contre -vérifiant avec euh, aussi ce qui est disponible, c'est les rôles d'armement pour chaque navire qui de pêcheurs ou des navires commerciaux qui ont fait le voyage de France au Canada. Il y a aussi un rôle d'armement, tout le rôle d'équipage. Et donc, lorsque j'ai vu sur le registre de matricule que François est embarqué sur tel et tel bateau en direction de la Gaspésie, par, contre, par exemple, là, je pouvais aller sur le, le rôle d'armement de la Gaspésie, euh, le rôle d'armement du bateau en question. Et puis là, je pouvais voir à ce moment-là tout l'équipage dont François Mallet faisait effectivement partie. Et qu'est-ce qui se passe aussi euh, c'est que euh, dans la marge, il s'inscrit plein de choses par le capitaine à la fin d'une saison. Et euh, lorsque j'ai vu qu'en 1729, et on va y aller, je n'ai pas sauté directement en 1729, mais j'ai vu qu'en 1729, le François malais en question était resté à Gaspé. Euh, euh, ça m'indiquait qu'il était bon parce que le problème avec les malais à Bouillon, il y en a un, puis deux, puis trois. Les Jean malais, il peut en avoir cinq, six, Jean Mallet, contemporain, 5, 6, François Mallet, contemporain. Et donc, il fallait tout démêler de ça. Lequel est le bon? Il y en a sûrement un. Et puis, c'est de cette manière-là que j'ai finalement pu, avec les, les registres paroissiaux de Bouillon, euh, retracer finalement l'ancêtre, Et puis là, ben, ça, a ouvert le, ça a ouvert toute la, la, la richesse qu'il y avait de, de, de, de documents, euh, non seulement pour lui, mais son père et son grand-père et ainsi de suite. Donc, c'est comme ça que j'ai finalement réussi à retracer toute cette origine normande-là des malades d'accueil. Ton, bon ton livre, tu l'as divisé en cinq parties, on va dire. Oui. Pourrais-tu oui. nous expliquer pourquoi tu as fait ça de cette façon-là? Euh, le livre a passé à, à, à travers plusieurs réécritures. J'avais eu différentes organisations euh, de, mon, de mes textes, et ainsi de suite. Euh, euh, parce que un, un premier manuscrit j'avais soumis à Septentrion. Eux-mêmes l'ont euh, euh, soumis pour évaluation à des, euh, des historiens chevronnés qui, qui pour un genre de révision par les pairs, si on veut. Euh, avec des su suggestions, ils étaient vraiment emballés par le, par le sujet et tout ça. Euh, puis, on m'a suggéré des choses que j'ai fait. Initialement, j'avais fait un plus gros volume parce que j'allais jusqu'à euh, dans le régime britannique. J'allais jusqu'à... Euh, je couvrais Jean Mallet, le, le père de François. François et son fils... Jean, qui descend de 1808. Ça faisait un volume trop élevé. Il aurait peut-être fallu penser à deux volumes ou à, euh, deux tomes. Puis euh, mon éditeur a préféré avoir un, ça fait que j'ai gardé du matériel pour un deuxième tome que, que je suis en train de finaliser pour un deuxième livre. Donc c'est pour ça que là finalement, euh, après toutes ces réécritures-là, j'ai pu réorganiser mon, euh, le, le, le, les premières deux-trois générations euh, de mallets ainsi que leur, leur origine franco-métis dans cinq parties. Et puis, les cinq parties, euh, je commence avec euh, le père de, de, de François Mallet, parce que c'est quand même le modèle que François a suivi, qui, le seul qu'il connaissait. Euh, par la suite, je, je parlais de, de, dans la deuxième partie de François Mallet, le premier Mallet vraiment à demeurer euh, euh, à la ville des -Chaleurs. La troisième partie, là, je tombe dans des origines franco-métis, euh, de l'épouse de François Mallet, parce qu'il va éventuellement... Euh, et épouser une femme qui s'appelle Madeleine euh, Larocque, une jeune fille de 16 ans à ce moment-là, euh, qui est la fille de François Larocque. Puis les Larocques étaient une des, des familles qui faisaient partie du clan euh, métis, des quatre à la ville des Chaveurs. Donc, je parle dans la troisième partie, je, je parle euh, plus en détail de cette, cette partie-là. La quatrième partie est dédiée vraiment à la vie, à la vie conjugale, si on pourrait dire, euh, de, de, de François et de Madeleine. Et toute, euh, toute la partie qui va jusqu'au décès de François, en 1752, je donne déjà un punch, François va mourir en 1752, mais euh, Puis, euh, un peu par la suite, jusqu'à ce que la, la veuve, Malais, Madeleine, euh, se, euh, se remarie. Euh, puis là, c'est juste au début, euh, on entend gronder déjà un peu les canons de la, de la guerre, de, de la conquête, là, vers la 1754, 1755. Et puis, euh, la dernière partie, ben c'est la guerre, encore la guerre. Euh, la, la cinquième partie est dédiée euh, à la guerre de la conquête qui va officiellement commencer en 1756 et va se terminer en 1763 avec euh, la perte de la Nouvelle-France pour les Français. Euh, donc, c'est ça, les cinq parties euh, qui font en sorte que, j'ai que, trouvé une manière que, ça, que le tout coule un euh, peu mieux à la lecture puis qu'on découvre euh, la famille et les, au gré des événements historique de la Baie des Chaleurs. Si on peut euh, retourner au commencement, là, pour la première partie, peux-tu nous expliquer c'est à quoi la vie en France, puis euh, avec les matelots qui partaient pour une longue période de temps, pour euh, les familles, oui. puis quelqu'un euh, qui s'emmenait à, à l'île Saint-Pierre, on va dire, puis qu'est-ce euh, qu qui arrivait? Euh, c'est ça, donc le premier voyage que dont je, dont je, je, je fais, euh, auquel je, je parle du, du passé de, de de Jean, avec son père Gilles, qui n'était pas un pêcheur, il semblerait, il était plus un homme de métier, euh, je pense qu'il était tissier ou euh, tisserand, euh, d'après ce que j'ai pu comprendre. Euh, il, il y a eu un premier mariage euh, avec quatre ou cinq enfants, et puis il s'est remarié, c'est de ce deuxième mariage-là qu'il y a eu un unique enfant, qui est Jean Mallet, le père de notre François. Euh, puis euh, il y a une pratique là-bas aussi en Normandie, là, ce qu'on appelle la, la coutume de Normandie, euh, en, en comparaison, en Acadie, ils avaient adopté plutôt euh, la coutume de Paris euh, pour tout ce qui était de, de, de lorsqu'une personne mourait, tout ce qui était de succession, et ainsi de suite. Euh, en Normandie, la pratique était un peu différente. Euh, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler du, euh, du, du genre d'expression de, de, de, de, « cadet de Normandie euh, ».« Cadet de Normandie », c'est que la, selon la, la coutume de Normandie, euh, là-bas, c'était surtout le, le, le fils aîné qui héritait de tout le patrimoine de la famille. Euh, les cadets, euh, le cadet était résout à, il ne lui restait plus grand-chose. Donc, c'était la pêche ou l'armée ou ce genre de choses-là. Donc, euh, c'est à partir de là que Jean, finalement, euh, euh, il, il, il, il est devenu pêcheur. Euh, c'était une des, des seules avenues, il était sur le, le littoral. Et puis, euh, il y avait plusieurs gens de son village qui faisaient ça, euh, dont des cousins et ainsi de suite. Donc, c'est l'avenue qu'il a, qu a choisi. Euh, il s'est marié, puis pas longtemps après, on, le, le premier voyage que j'ai pu retracer est en 1705. C'était un voyage qui euh, dont on ne connaît pas grand-chose. Je pense qu'il s'était euh, euh, si, de, de juste d'aller voir le, le avec le... le J'avais mentionné l'inscription maritime. Donc, sur le, le, le curriculum vitae, si on veut, de, de Jean Mallet, euh, son premier voyage de 1705 euh, était dans, au Petit-Nord. Petit-Nord, je ne sais pas si vous vous rappelez la la, comment la, la Terre-Neuve est, est, est, est faite, mais il y a une grande langue de terre qui s'étend jusqu'au Labrador, au Québec. Et puis, le Petit Nord, c'est cette péninsule-là où il a été faire de la, la pêche une première fois. Euh, puis, la, la, la deuxième, euh, son deuxième voyage, et pendant les 15 ans qui vont suivre, ce euh, sera un voyage qui va faire au même endroit qui est à l'île Saint-Pierre, des îles Saint-Pierre-et-Miquelon, à, à, à la même euh, sécherie de poissons. Parce qu'il faut dire que, pour expliquer le terme sécherie, dans ce temps-là, il y avait deux types de pêche qui se faisaient. Euh, les gens, euh, il y a des pêcheurs qui partaient très tôt, euh, au mois de février, pour aller sur les bancs de pêche de Terre-Neuve. Ils se faisaient alors là une, une morue verte. Euh, les pêcheurs ne n'allaient pas, euh, pas à terre du, de tout le voyage jusqu'à temps que la, la cale soit pleine de poissons verts. Le poisson vert, il est simplement euh, étêté, euh, éviscéré, on, on, on, on l'ouvre. On le, on, le, on le sale et on, on, le, on le met dans la cale et on retourne, ça fait un poisson, euh, ce qu'on appelle une morue verte. Euh, donc, on appelle ça aussi la pêche errante parce que la manière que ça fonctionne, le bateau est mis au plus loin euh, euh, au vent euh, sur le banc de poisson et il se laisse dériver. Et tout le temps qui dérive au-dessus du banc de poisson, euh, les pêcheurs pêchent, ils remplissent la cale et lorsqu'elle est remplie, on, part, euh, on retourne pour la France et euh, dans, dans, dans la France, parce que c'est surtout là où la, la morue verte euh, trouve son marché. Euh, tandis que la morue séchée, elle, il faut attendre que les, les, les, les, les côtes se libèrent de leur, de leur glace, de leur carcan de, de neige pour pouvoir accéder aux côtes parce que ça va prendre des infrastructures de pêche. Ça va prendre euh, un échafaud sur lequel les, les petites chaloupes qu'on apporte vont pouvoir euh, mettre leur, leur, leur morue, l'échafaud sur lequel va se situer, euh, plusieurs, plusieurs, ou vont être euh, euh, situés ces-ça euh, plusieurs apprêteurs euh, de poissons. Premièrement, le têteur, qui il va, il va décoller, la, on l'appelle aussi le décolleur. Il va enlever la tête, il va ouvrir le poisson, enlever la, la majeure partie des, des viscères, Il va le passer à, à l'habilleur. L'habilleur, lui, va, va le fendre, finir les viscérations, et puis de trois coups de couteau, il va enlever l'arête. Boum, boum, boum. Et puis là, elle est prête. Euh, la, la morue est habillée. Et puis là, elle est passée au salade. Et puis là, euh, le salaire va commencer toute la, la, la salaison, la, le, le processus de, de séchage de la morue. Et pour ça, ça prend sur la côte, soit une côte qu'on appelle une grappe, une côte, une, une côte remplie de gros galets sur, la, la, sur laquelle la morue peut être directement reposée au soleil pour pouvoir sécher. Et puis, il y a des retournements pendant plusieurs semaines. Ça peut durer deux mois. qu'on on tourne la, la, la morue, on la retourne. Euh, la nuit, on, on, la, on la tourne du côté où la peau est. Le jour, on la retourne de côté, on remet du sel. C'est un long processus. Et si on a, on, on a une plage où il n'y a pas de, ce n'est pas une grave, où ce n'est pas une plage de cailloux, on va utiliser des vignots euh, qui, euh, qui sont faits à partir de, de, de branches de sapin qu'on trouve. Et c'est comme un genre de clé de, de support qui est à peu près à deux, trois pieds de terre sur laquelle on met des branches et on, on va déposer la morue on va faire et on va procéder au même tournage. Donc, tout ça, c'est des grosses infrastructures. Il y a des magasins aussi que ça prend pour uh, uh, uh, mettre les, les agrès de pêche, le, la, la nourriture, il y a des cabanes pour le, où les gens doivent dormir. Donc, c'est toute une grosse infrastructure qui doit être faite à la côte. Ça, on appelle ça la pêche sédentaire parce que lorsque le gros bateau arrive de France, on débarque tous les chalots la partis parce que les gens ne vont pas faire la pêche sur le gros bateau, ils vont aller avec des petits chalots. Euh, à chaque jour, ils vont décoller, ils vont revenir, ils vont décoller à 3 heures du matin, ils vont revenir charger de poissons, piquer le poisson sur l'échafaud, tout le processus va commencer. Donc, à, à ce moment-là, le, le, le, le bateau comme tel, le gros bateau sur le navire sur lequel tout le monde est arrivé, va juste être, on appelle ça effourché, c'est-à-dire qu'il va prendre euh, euh, des gros câbles, en triangle, il va, va démonter le bateau, sauf le, le grand mât qui va rester là. Et il va, le, le bateau va rester là, sédentaire, euh, juste à côté des, des opérations de, de pêche, pour toute la durée de la saison. Donc, c'est pour ça qu'on appelle cette pêche-là, la pêche à la morue séchée, la pêche sédentaire versus la pêche errante qui se fait sur le, sur le banc de poisson euh, où on fait une morue verte. Donc, la morue séchée, elle, elle n'a pas le même marché que la morue verte. Ah, le marché de la morue séchée, elle est faite premièrement parce que la morue verte ne peut pas durer aussi longtemps dans le sud de la France, où il fait beaucoup plus chaud. Donc, la morue verte se gare beaucoup plus vite. Donc là, il faut il faut vraiment débarrasser, si on veut qu'elle dure plus longtemps, débarrasser la morue de son eau. C'est pour ça qu'elle est séchée. Donc, lorsque la, la une campagne de pêche se complète, à partir de la mi-août, mi il est trop tard pour continuer à faire ça. On n'a pas assez de temps pour faire sécher la morue. On va continuer à pêcher, on va produire la morue verte. Puis là, la morue séchée, elle, est, elle va être embarquée dans le bateau. Et là, vers, la, vers le mois d'octobre, vers la fin d'octobre, là, le, le, le capitaine du bateau, les cale sont pleines. OK, il est temps de partir à, à, penser à partir. Il va prendre un tiers de son équipage qui va, l'expression, il va dire, il est, il va, il va, il va les, les saquer, les congédier. Euh, et puis, eux vont retourner directement en droiture vers le nord de la France, chez eux, avec la morue verte qui a été produite. Euh, et aussi l'huile de morue, parce qu'on produisait, il n'y a rien de la morue qui était perdue. Euh, par exemple, lorsqu'on enlevait le foie de la morue, on les mettait sur un, on appelait ça un cajot, un, un, foie, un foie ci qui appelait. C'était à peu près une boîte, 5 par 5, euh, 5 pieds par 5 pieds, euh, 6 pieds haut, il y avait une toile sur le dessus. On, on, on pitchait généralement les foies sur ce, cette toile-là, et haut en plein soleil, euh, et puis là, ça faisait fondre les foies. Et tout le liquide, le sang y compris, coulait au bas du, de ce foissier-là. Et puis, euh, l'huile étant plus légère, elle flottait en surface. Et là, on avait un trou placé juste à la bonne place qui faisait couler simplement l'huile. On récupérait l'huile de morue qui était très précieuse à ce moment-là euh, parce qu'elle était utilisée pour les lampes à l'huile, l'éclairage. Elle était utilisée pour, euh, aussi dans les cannerie, pour faire euh, assouplir les cuirs. Elle était utilisée pour la lubrification, des fois pour les des roues de, de charrues Donc, euh, ou les, de, de chariots. Donc tout ça, euh, lorsque le, le capitaine sacrait son nom et l'envoyait en, en voiture en France, il mettrait aussi à bord des, des bateaux qu'on appelait pour l'occasion des, des saquiers. C'est-à-dire qu'étant donné qu'il y avait, avait peut-être une mauvaise pêche, ils confiaient leur pêche peut-être à un autre bateau qui s'en allait euh, dans le sud de la France pour écouler la, la, le poisson séché. Puis eux se donnaient la, la tâche de ramener les, tous, les, euh, tous les matelots. Euh, et puis, en même temps, il, a, il ramenait la, la, morue, la morue verte qui avait été produite pour le nord de la France et, et, et l'huile de morue. Euh, au départ, euh, je, je, euh, donc, euh, on, on, je vais retourner aussi à ce, ce processus-là de, de, de, de saccage, ou sans de, de, de congédiment des matelots. Lorsque je parlais de, de François Mallet, je, je me fais sur pas d'Anne pour me rappeler... Euh, d'en parler plus tard. Donc, pour Jean Malin, lui, euh, donc, il y avait tout ce, ce processus-là. Lui, il n'y avait pas à faire ce, ce congédiement-là euh, souvent parce que euh, ce que j'ai pu trouver, c'est qu'il freinait souvent des contrats de 36 mois. Euh, on les appelait justement des 36 mois. C'est des matelots qui partaient pour trois ans complètement à, à, lui, à la même sécherie de poissons sur l'île de Saint-Pierre. L'île de, de Saint-Pierre. Euh, Saint donc, euh, il pouvait... Euh, donc il était marié. Donc, on, on, sur, sur toute sa carrière, il a fait peut-être au moins trois, sinon, au moins trois euh, euh, séjours de trois ans. Donc, sur 15 ans, il a peut-être vu sa famille peut-être trois ans. 25 de ses enfants le, le voyaient peut-être un, deux, trois mois, là, parce que lorsqu'il revenait, il revenait avec, à l'automne, euh, il partait de, du Canada, il était arrivé peut-être au mois de décembre, euh, novembre, décembre, et déjà au mois de février, mars, et de l'année suivante, il, repart, il, il repartait. Et bien entendu, euh, sa femme devenait enceinte <rire> et souvent il la laissait enceinte et il s'apercevait au retour qu'il y avait un petit garçon ou une petite fille qui avait déjà trois ans. C'était une vie euh, très dure. La femme de son côté restait seule. Elle, avec toute cette marmaille-là, habituellement le pêcheur lui signait euh, une procuration à la maison pour qu'elle puisse avoir la liberté euh, de, faire, euh, de, de mener à bien tout ce qu'elle avait besoin de faire. Sinon, elle pouvait être mal prise, parce à ce moment-là, les femmes n'avaient pas grand droit de faire au niveau économique. Euh, au niveau, s'il si y a quelqu'un qui, qui mourait, ou euh, si elle devait vendre la maison, ou si elle devait, euh, il y avait aucun moyen, si elle n'avait pas de, de euh, ce papier-là, de signer de son mari. Donc, euh, elle, de son côté, elle devait faire vivre Vive la marmaille, parce que la seule argent qu'elle pouvait recevoir de son mari, au début, le, le, le, le, le pêcheur recevait ce qu'on appelait un pot, un pot de vin. Ça n'a pas tout à fait la même connotation que ça à cela. Le pot les... de vent, c'est. Euh... Excusez, on va prendre une petite pause à ce point-là, puis on va parler du pot de bain, mais C'est beau.